Le service Biogui est composé de deux dispositifs, le boîtier Biogui pour l'enfant et l'application pour l'adulte. Le boîtier permet à l'enfant de recevoir des rappels de la prise de son traitement et de pouvoir rester en contact avec ses parents lors de ses déplacements. L'application permet aux parents de programmer des rappels de prise de traitement, de suivre les notifications envoyées par l'enfant et de le géolocaliser. Le boîtier permet à l'enfant de recevoir un ou des rappels préprogrammés depuis l'application de l'adulte, de confirmer la prise de ses médicaments, d'informer de la survenue d'événements ou de toute autre action en appuyant sur les boutons préalablement programmés. Ces messages sont alors envoyés au smartphone de l'adulte via l'application Biogi. Le boîtier permet aussi de réaliser un appel d'urgence en activant le bouton central orange du boîtier. Les appels d'urgence permettent de communiquer avec l'enfant dans la limite de 10 minutes par mois. Il est impossible d'appeler directement le boîtier en dehors d'une alerte SOS reçue. C'est toujours l'enfant qui est à l'origine de l'appel. L'application permet de programmer les rappels qui seront envoyés à l'enfant, de paramétrer les messages associés au bouton et le numéro à associer aux appels d'urgence, de suivre les événements de la journée en lien avec la pathologie de l'enfant et la confirmation de prise de médicaments ou le signalement d'un incident de consulter, annoter ou imprimer et éventuellement de montrer au médecin de l'enfant le tableau de bord des événements, de recevoir des appels d'urgence émis par l'enfant via son boîtier, de géolocaliser le boîtier et de gérer votre compte, abonnement, accès aux services après-vente, etc.